Alors, on parle d'un tournant, d'une oui. révolution en marche, d'une onde de chat. Oui, l'intelligence artificielle est là dans notre quotidien. Je peux vous dire que ce robot est super utile, il m'aide à étudier en donnant des réponses sur mesure à mes questions bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler évidemment de l'intelligence artificielle et de chat gpt on entend ça très souvent on parle très souvent maintenant de chat gpt à la télévision dans tous les domaines que ce soit pour la vie quotidienne pour aider à faire ses devoirs et j'en passe et j'en passe et évidemment on parle aussi des codeurs quel est leur avenir parce que avec une intelligence artificielle est on capable à ce jour tout simplement de réaliser un jeu de A à Z, sans rien ni connaître. Alors, j'ai voulu tenter et réaliser cette petite expérience. Donc, bah, j'ai ici réalisé ça. J'ai créé un petit jeu en 2D, je vous en dis pas plus. Et euh, j'ai fait un condensé. Ça m'a pris à peu près euh, deux heures. Et euh, vous allez voir le résultat. En tout cas, je vous laisse découvrir ça. Et je vous reprends en fin de vidéo pour ma petite conclusion sur l'expérience. Me voilà donc sur le site de Jad GPT et je lui explique que je suis un débutant en programmation, et que je voudrais réaliser mon premier jeu en 2D j'ai pensé au Pong. Voilà, et je demande s'il peut m'aider. Donc il m'explique les étapes pour installer et pour préparer euh, ma scène avec des objets. Donc ce que je fais euh, dans la foulée, j'ai même un petit lien vers la documentation officielle. Donc je construis ici mes raquettes, je construis ici les bordures euh, de mon terrain avec des sprites, comme il me l'a demandé. Voilà, jusque là euh, tout était bien expliqué. Donc, maintenant, je lui demande comment déplacer la raquette. Et là, bah, il me crache un petit script qui est assez sympathique. Je fais un simple copier-coller et puis c'est parti. On peut observer que ça fonctionne. En fait, j'ai bien ici ma raquette qui se déplace, mais voilà, elle passe à travers l'écran. Donc, qu'à cela ne tienne, bah, on va retourner sur, sur ChatGPT et je lui explique que ma raquette sort du terrain. Et il me pond de nouveau un script. Voilà, donc que je modifie tout simplement par copier-coller. On peut voir que j'ai des variables publiques. Et maintenant, ma raquette, en ajustant les mesures, ben reste bien sur mon terrain. Ensuite, bah évidemment, je veux déplacer la balle. Donc, bah, il m'explique de nouveau comment faire, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il me réalise le script. Là, vous pouvez voir que ça fonctionne, mais la balle est cantonnée dans une certaine, euh, dans des certaines valeurs que je dois modifier manuellement en dur, ce qui n'est pas forcément terrible, mais en tout cas, euh, ça a le mérite de fonctionner. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de collision, donc elle passe à travers ma raquette, cette balle. Donc, bah, je lui explique, et encore une fois, bah, il me dit d'ajouter un box collider. Voilà, ça fonctionne pas. Bon, alors on se dit, bah on va regarder si on a raté quelque chose, c'est assez logique que ça ne fonctionne pas, donc je lui dis qu'il n'y a pas de collision et là, bah, euh, il me dit le, le box collider, blablabla, mais il ne me parle pas de body. donc il me propose de faire un petit debug.log, donc ce que je fais évidemment, il n'y a aucun message qui sort dans la console ça je lui explique, ça ne sert à rien d'essayer et évidemment c'est assez logique parce que dans le code il me demande un tag déjà, mais de toute façon il n'y a pas de collision de toute manière donc je j'ajoute un body 2D, je prends l'initiative de le faire parce que je n'arrive pas à lui faire dire, donc là on peut voir que c'est plutôt moyen, mais en tout cas en ajoutant mon rigid body, on peut voir que maintenant j'ai bien de la collision, mais le problème c'est que le tag est pas défini bah ben oui à aucun moment il ne m'a dit que je devais renseigner un tag donc qu'est ce que je fais bah ben, je lui explique et là il me dit comment ajouter un tag donc voilà donc c'est une étape qui a été sautée. je le rajoute et évidemment maintenant j'ai bien de la collision alors maintenant, je lui demande comment diriger la raquette de droite parce que là j'ai qu'une raquette à gauche que j'avais désactivée et il m'explique comment faire créer un script. Bon, je me dis, allez, je vais utiliser le même script, euh, on va pas s'embêter, mais là le problème, bien évidemment, vous pouvez voir déjà, j'ai pas mis de rigide body et tout ça, et euh, bah, elle se déplace en même temps. Donc j'ai expliqué que j'ai utilisé le même script pour la raquette et puis bah, il me dit en fait que je dois créer mon propre script. Donc évidemment, je le copie et je change tout simplement l'axe vertical et horizontal pour le diriger de nouveau avec les flèches directionnelles, euh, enfin gauche et droite indépendamment l'un de l'autre, mais j'ai note il est derrière la tête par la suite alors je veux aussi changer le fond d'écran parce qu'en bleu ça me plaît pas et il m'explique comment le faire en noir bon c'est parfait jusque là il n'y a aucun souci alors ensuite j'enchaîne sur euh, bah, quand on perd, tout simplement quand la balle passe derrière une raquette, parce que là c'est pas normal, elle rebondit, donc elle ne devrait plus rebondir. Donc il m'explique d'utiliser des colliders que je place où il faut, et j'ajoute le script qu'il me propose. Au passage il me demande de créer des variables publiques pour gérer le score, mais évidemment moi débutant je sais pas ce que c'est, donc il m'explique et je colle. Et là on peut voir que bah, ça fonctionne, il y a bien la collision, là, le score s'incrémente, mais j'ai rien qui s'affiche à l'écran. Donc je lui demande tout simplement bah, comment afficher le score à l'écran. Et là une grosse erreur, il me propose d'utiliser l'ancien système d'interface. Utilisateur avec guy label il fait complètement l'impasse sur le nouveau système d'utilisateur avec les textes match pro les boutons etc bon ça fonctionne mais c'est quand même une grosse erreur ensuite je lui demande en fait de gérer la collision derrière en fait ma raquette quand je perds en fait pour réengager donc il me propose ici de créer un empty et un script game manager Or le problème dans ce script, c'est que j'ai euh, tout simplement du code qui est en double, qui est dupliqué. Alors j'essaye de faire un méli-mélo euh, en tant que débutant, mais je lui dis en fait que le score est déjà géré dans la gestion du score, et euh, je lui demande pourquoi en fait. Donc il m'explique blablabla, euh, bla bla, et là on peut voir que bah j'ai euh, on part en cacahuète quoi. J'ai des erreurs dans tous les sens. Donc j'ai pas de, de lien signer vers ma balle, donc il me propose ici de créer une public transformée de le glisser. Non, sauf que en fait je suis sur l'objet de la balle. C'est les mêmes scripts. Bon voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais ça finit quand même par Fonctionner. Alors là, ça marche, mais quelque chose me va pas, c'est qu'en fait, tout simplement, quand on perd la balle, elle garde la même direction. Donc, bah, je lui pose la question et je lui demande de changer ça. Donc, il me propose de créer initialiser direction dans mon script de balle, et vous voyez, en faisant un balle get component, Donc, c'est un peu bizarre, en fait, là, ça part vraiment en cacahuète. et franchement, on n'est pas bon. Donc, j'essaye quand même, je copie-colle son code, mais on peut voir que ça ne fonctionne pas, en fait. Elle garde toujours la même direction, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû insister pas mal de fois, ça ne fonctionnait pas. Alors en fait, ensuite je lui demande comment faire pour que le joueur euh, qui a deux points gagne la partie. Alors deux points, on aurait pu être plus, mais en fait tout simplement pour trouver la fin de la partie. Donc là de nouveau, il me propose d'utiliser Guy Label, bon logique, hein, dans la continuité qu'on a fait. Il m'explique de, en fait, euh, mettre un petit message et euh, grâce à Timescale de couper le jeu. Là on peut voir que le texte est en noir, donc tout simplement je lui demande comment changer la couleur du Guy Label. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Bon, ensuite, bah, que je demande comment faire pour que le joueur de droite soit contrôlé par l'ordinateur. En fait, c'était une petite idée, je voulais nier. Donc, je lui demande comment faire. Et là, il me pond le script, il m'explique un petit peu. Et j'étais agréablement surpris parce que bah là, ça a bien fonctionné dès le départ. Regardez, il suit bien la balle. J'ai euh, des paramètres de vitesse pour l'ordinateur qui est à droite. Et je peux les ajuster. Le seul problème, c'est que si je laisse la vitesse comme ça, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, je lui demande comment faire euh, pour gérer la difficulté. Parce que bah, à vitesse de 3, euh, je ne peux pas le battre. Hein, je le bats facilement. Et euh, il m'explique qu'on peut jouer avec euh, pas mal de paramètres. Et je lui demande d'implémenter directement ça dans mon script. Et là, il va tout simplement... Euh, ajouter en fait de la vitesse à mon personnage quand il, quand il perd. Le problème, c'est que vous pouvez voir que j'ai encore une fois des problèmes au niveau des liens vers les variables, mais je les ai réglés moi-même parce que là, franchement, ça devenait très compliqué. Mais on peut voir que bah, ça fonctionne, en fait. Alors, j'ai aussi demandé euh, que la balle accélère parce que sinon, bah, c'est un peu euh, embêtant. Donc, il me propose de jouer avec la Velocity du Rigid Body. Le seul problème, et je savais que ça ne fonctionnerait pas, c'est que j'utilise des vitesses en haut du script. Il m'avait fait faire ça et là, bah, euh, ça n'a aucun impact. Donc, bah, évidemment, je, je teste et puis euh, je reviens vers lui. Et je lui explique que tout simplement la balle n'accélère pas et je lui colle mon script directement. Et là il détecte en fait tout simplement, vous voyez que j'utilise des vitesses X et vitesses Y. Et donc il me re, euh, refait le script tout simplement et il me propose d'ajuster les valeurs. Et là on peut voir que ça fonctionne, la balle accélère bien tout doucement. Alors j'ai quand même des petits problèmes de collision. Donc je lui dis en fait qu'il y a des problèmes de collision avec la balle et ça se produit quand la raquette en fait sort de l'écran. Et évidemment, bah, il me crée le script en fait pour clamper, je dirais, dans l'écran euh, la raquette. Et évidemment, je copie-colle. Alors, on peut voir qu'il y a des variables qui ne euh, collent pas. En fait, il a perdu un petit peu le fil, je dirais, de ce qu'il m'a pondu avant. Et donc, euh, bah, je suis obligé d'intervenir. Donc, je lui colle carrément le code de déplacement de la raquette. Et puis, je lui demande de modifier les choses. Et euh, voilà, bon, il modifie mon code. Et là, euh, ça fonctionne. Voilà, on peut voir que, en fait, la raquette de droite ne sort plus maintenant. S'arrête avant le bord de l'écran. Alors j'ai pas besoin de vous dire que le code que, qui a été généré, bah, c'est du code spaghetti. Donc je lui demande un petit peu d'optimiser euh, les, les, les, le code en fait, qui m'a fait générer. Et euh, il me propose des modifications, mais vous voir, c'est des modifications assez lourdes en fait pour un débutant. Euh, il me propose d'utiliser euh, des, des, des coroutines, des, des stream builder. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc je lui demande en fait de faire directement ça sur mon, sur mon code, tout simplement pour faire un copier-coller. Mais là, bizarrement, il n'implémente pas tout ce qu'il avait dit. Donc euh, il me dit qu'il a fait certaines modifications. Je copie-colle et évidemment, il a fait des modifications, a créé des nouvelles méthodes, mais ces méthodes en fait, elles ne sont pas dans les autres scripts. Donc bah voilà, je lui dis c'est absent, je lui explique, donc il m'indique quand même correctement que je dois créer euh, voyez, cette méthode, il y en a une deuxième je le fais tout de suite, et il me génère les deux méthodes que je vais ensuite coller dans le code, et euh, tout ça euh, refonctionnera après. Bon évidemment euh, on n'est pas sur du code de haut niveau hein, là. Alors il n'empêche que le jeu commence à toucher à sa fin, donc je lui demande tout simplement bah, de euh, un moyen pour relancer la partie une fois qu'un bah, des deux joueurs a gagné. Donc il me propose des méthodes qui sont assez complexes, et là bah, je le mets sur la voie, je lui dis pourquoi pas tout simplement utiliser, euh, relancer la scène tout simplement. Et là il me dit que oui, euh, bah, c'est possible, mais il commence à me parler de boutons et d'interface utilisateur. Alors euh, c'est étonnant, mais euh, bon, je lui dis tu m'as fait utiliser la méthode on guide pour le texte, et là... Miracle, il me parle enfin de l'interface utilisateur. Il me dit guy était considéré comme obsolète depuis Unity 5.2 et qu'il est recommandé d'utiliser le système de texte de l'interface utilisateur. Et donc, bah évidemment, maintenant, j'ai pas envie de tout me retaper. Donc, je lui demande de, pour continuer à utiliser OnGuy. Donc, il me propose du code. Mais le problème c'est qu'il ne me propose pas de bouton. Donc je lui dis carrément euh, donne-moi le code pour relancer la scène avec on guy, voilà. Et il me propose ici euh, un petit code avec un boolean qui ne me, m'explique pas d'ailleurs comment l'implémenter, mais bon, je l'ai fait évidemment. Et on peut voir qu'il y a encore un problème, c'est qu'en fait ma balle ne bouge plus quand je relance la partie. Donc il me dit tout simplement que ça doit devenir de time.timescale, ce qui est effectivement le cas. Et il me propose de le remettre à une flotte parce que justement on le mettait à zéro pour arrêter la partie. Le problème, c'est qu'il ne place pas au bon endroit. Et donc bah, je lui explique un petit peu, je sais bien d'où vient les mais euh, bah on s'en sort pas vraiment donc je décide tout simplement euh, bah, de le faire moi même donc je le place au bon endroit dans le wake pour que euh, en fait la balle reparte au démarrage de la scène et là on peut voir que tout fonctionne correctement alors avant de terminer le jeu je veux quand même apporter quelques petites améliorations graphiques notamment je voudrais écrire tout simplement que le premier à 3 euh, est à euh, gagner la partie je demande de le centrer en haut d'écran l'écran bon c'est pas tout à fait centré mais il me répond tout de directement le code j'ai plus qu'à faire un copier coller et ça fonctionne, mais euh, normalement à ce stade, j'aurais dû comprendre comment fonctionnait Guy Label avec ce qu'il m'a expliqué. Donc voilà, ça fonctionne. Alors je voudrais aussi tout simplement que la, la balle disparaisse euh, quand euh, on a fini la partie, parce qu'elle vient en plein milieu du texte, c'est assez moche. Donc il me propose encore une fois de modifier tout le, sc tout le script, mais je vais simplement faire un copier-coller du, du, du get renderer et le désactiver tout simplement au bon moment, et là on peut voir que ça fonctionne. Donc là on a un jeu qui a été euh, réalisé par un débutant, enfin censé être un débutant, qui a été réalisé en un peu plus de deux heures, deux heures et quart je dirais. Alors voilà, je vous retrouve comme promis pour la petite conclusion en fait euh, autour de cette expérience. Alors je vous avoue euh, que euh, bah, je pense qu'on n'est pas là encore de remplacer le développeur euh, parce que il bah, y a quand même encore beaucoup de lacunes. On peut voir que tout au fil euh, de notre discussion, bah, en fait, c'était pas très cohérent par moment, les variables, tout ça, euh, les liens entre les scripts, ça fonctionnait pas. Bon voilà. Euh, sinon, on peut dire qu'il y a pas mal de choses quand même qui ont été réussites. Euh, on peut voir aussi l'intelligence artificielle du déplacement de la raquette de l'ordinateur. Euh, les collisions tout ça ça a été simple à mettre en place euh, là où ça a vraiment buté où on ne s'est pas compris c'est euh, et j'ai d'ailleurs pas réussi à le faire enfin je n'ai pas réussi à le faire avec euh, chat gpt c'est euh, tout simplement la, quand la balle se réengage en fait d'avoir un angle aléatoire en fait ça suit toujours le précédent alors, j'ai pas été voir, hein. j'ai fait vraiment les choses bêtement, j'ai copié-collé, j'ai essayé de faire vraiment comme si j'étais un débutant en lui posant les questions. Mais parfois, c'est dur, en fait, il faut s'expliquer. Enfin, c'est peut-être aussi le fait que, que je sais un petit peu où je veux aller, ça fausse peut-être un petit peu la, la donne. Mais en tout cas, euh, c'est quand même approximatif sur pas mal de choses. Alors, de là à créer un super jeu avec ChatGPT quand on n'y connaît rien, j'y crois pas vraiment. Par contre c'est un super outil parce que si vous voulez apprendre des choses sur Unity ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lui expliquer, lui coller votre code et pourquoi pas il va l'analyser et peut-être vous mettre sur la bonne voie ou peut-être même corriger les erreurs, ça dépend des erreurs. Alors, je l'ai testé avec des choses un peu plus poussées aussi. Bah, il y a certains domaines où c'est un peu plus compliqué. Je dirais vraiment quand on rentre dans des choses pointues, c'est pas évident de, de, de trouver les bonnes informations. Alors, vous avez pu voir que d'ailleurs, il s'est planté euh, concernant l'interface utilisateur. C'est quand même une grave erreur de me proposer d'utiliser OnGuy, alors qu'on sait que depuis des années maintenant, on a la version euh, l'interface utilisateur. L'Unity a mis en place l'interface utilisateur avec les TextMesh Pro et compagnie. Alors, je sais qu'en en fait, il consulte dans sa base de données euh, je pense qu'il manque les deux dernières années mais n'empêche que ce système est là depuis bien plus longtemps donc il n'aurait pas dû passer à côté de ça alors voilà euh, je dirais que c'est pas mal Franchement, testez-le. Lancez-vous un petit peu un petit défi de ce type. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Euh, mais je pense que moi, je l'utilise assez souvent et pas que pour le développement. Hein, D'ailleurs, pour beaucoup d'autres tâches parce que c'est assez intéressant. Mais euh, c'est pas encore pour le moment euh, au niveau d'un développeur. Et je pense que c'est pas encore capable de vous dire, je vais pondre un jeu avec Unity. Vous voyez que là, on est sur un jeu de base et le résultat est franchement pas top. Alors, je vais euh, être honnête. Il fonctionne, mais il y a quelques bugs encore au niveau de la collision et autres. Voilà. Bon, je vous le mets ce jeu à disposition il va être disponible sur Ichio si vous voulez aller voir un petit peu. Euh, voilà. Euh, mais en tout cas, euh, bah, c'était une bonne expérience. Je voulais euh, faire cette vidéo depuis pas mal de temps parce que bah, ChatGPT est à la mode. On se pose toujours la question euh, bah, comment ça fonctionne. Euh, voilà. Bah, vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit et euh, bah, c'est assez utile. En fait, malgré tout, je dirais euh, pas pour vous remplacer, mais pour vous aider. Bah, c'est vraiment un bon outil. Voilà ma conclusion et puis euh, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.